Le processus qui a été inventé et mis au point par, par Gutenberg est relativement complexe. Il a malgré tout de, de grands avantages. Alors Le premier, c'est effectivement cette possibilité de recombiner à l'infini les caractères typographiques et donc d'être en mesure d'imprimer n'importe quel texte, qu'il soit court, qu'il soit long, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, Là, la disponibilité du matériel typographique, de ce qu'on appelle la casse typographique. Il y a aussi un autre avantage, c'est celui du, du caractère itératif de l'opération. S'il est un petit peu long et minutieux de procéder à la composition d'un feuillet, une fois qu'on a réussi cette composition et qu'on a imprimé le premier feuillet, on est en mesure à chaque coup de presse, de produire un autre feuillet et donc d'en produire 10, 20, 100, 200, 2000. Donc c'est un procédé itératif qui est d'une grande puissance et cette, euh, cette rapidité d'exécution est une des choses qui a le plus frappé les contemporains. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on était capable de produire en série et en très grand nombre, ce qui était complètement impossible du temps du manuscrit, même si on avait... Essayer tout au long du Moyen-Âge d'accélérer un petit peu la, la copie et de se donner des, des moyens de fabriquer, de copier en série ou avec des, des modèles standardisés, enfin, d'essayer d'accélérer de, un petit peu le, le processus. Là, les proportions sont inouïes pour l'époque. Il y a néanmoins un inconvénient possible à cette, à cette technique typographique. alors La première, c'est que le risque d'erreur est toujours possible. Composer un texte, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc, on a beaucoup, euh, beaucoup pensé au début de la typographie qu'on allait euh, enfin produire des textes parfaitement corrects et complètement expurgés des erreurs de copie. Alors c'est vrai que le risque d'erreur de copie et ce côté dérive d'erreur en erreur est, est potentiellement euh, limité, mais euh, si on commet une erreur au moment de la composition et qu'on ne s'en aperçoit pas immédiatement, on commet ce qu'on appelle une erreur typographique ou une coquille et on la diffuse avec une puissance qui est décuplée, donc les, les contemporains se sont aussi euh, intéressés à, cette, à, cette, à cet élément. Et enfin une dernière chose, le, le fait que le processus typographique soit assez puissant fait que pour la première fois euh, l'offre précède la demande du temps du manuscrit euh, la demande en livre précédait l'offre. Et là, pour la première fois, l'offre précède ou anticipe une demande, ce qui signifie que les typographes peuvent se retrouver à la tête de stocks assez importants et éventuellement avoir à faire face à une, de certaines difficultés à écouler ces stocks.